Bon les astros, ben, ça commence à faire quand même pas mal de pièces, hein. regarde-moi tout ça. Donc là ici vous avez quasiment tout le bas du stroke de fait. Euh, donc ben, j'ai imprimé euh, les quatre parties de la caisse. Donc une pièce comme, comme celle-ci, c'est 14 heures d'impression. Hein. Donc euh, vous imaginez, là il y a quand même pas mal d'heures d'impression au niveau de l'imprimante. Donc elle turbine beaucoup. Euh, donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'autant hein, plus que je peux pas imprimer euh, quand je suis pas là. Parce que je préfère euh, surveiller quand même l'impression. Euh, alors euh, alors ici j'ai les hances euh, hein, qui vont permettre euh, donc de le basculement en, en, en, en altitude. Vous avez ici les rails qui vont permettre donc de, de faire coulisser cette partie-là. Hein. Euh, vous avez ici les deux panneaux. Et ici deux panneaux qui vont permettre de faire les volets donc, puisque la caisse se ferme avec des volets vous avez au centre ici le porte miroir donc le support de miroir avec ici les petites euh, pièces qui vont permettre et eh bien de, de fixer le miroir donc, le miroir se pose dessus vous avez ici quatre rails qui vont permettre au stroke de euh, coulisser euh, au niveau euh, de, de de l'azimut. Euh, vous avez ici le porte oculaire euh, voilà donc euh, et puis ici le support de contrepoids vous avez les petites charnières euh, ici vous avez des petites euh, voilà sont des, euh, des petites cales qui vont permettre au stroke de pas euh, de, de bien se caler voilà, donc euh, j'ai hâte de terminer le stroke. Euh, alors, toutes ces pièces-là sont faites en PLA. Alors, je sais que ce n'est pas la meilleure matière pour ce genre de choses. Tout simplement parce que, bon, bah, on m'a bien conseillé. Hein, euh, j'ai eu pas mal de retours euh, de votre part, de gens qui, qui sont un petit peu plus confirmés que moi en impression 3D. Donc, c'est peut-être mon erreur. J'ai fait ça en PLA, j'aurais dû le faire soit en ABS, soit en PETG et beaucoup de personnes m'ont conseillé le PETG tout simplement parce que le, le PLA c'est une matière qui est très très très dure mais qui est cassante qui ne supporte pas la pression donc quand je vais visser par exemple ici mes petites, euh, mes petites pièces avec euh, euh, si je mets trop de pression ça risque de paf de péter donc c'est ce qui me fait un peu peur, bon, sinon moi je réimprimerai tout en PETG. Donc le, le PETG c'est une matière qui est résistante, qui est aussi facile à imprimer, m'a-t-on dit, ou quasiment presque aussi facile à imprimer que le PLA, parce que le PLA c'est quand même facile à imprimer, et euh, par contre qui est beaucoup plus souple, qui permet donc de, de faire des pressions euh, un petit peu plus euh, mécaniques, euh, et ça ne va pas casser. Hein. Voilà, donc... Euh, on verra à l'usage, mais je pense que je vais peut-être le réimprimer, en tout cas pour moi, euh, en PETG un jour. Hein, voilà. Ou alors s'il y a des pièces qui cassent, ben, je les remplace au fur et à mesure par euh, des pièces en PETG et au final, euh, voilà. Allez, c'est fini les astros pour aujourd'hui. Euh, et puis on se retrouve. Donc la prochaine fois, je pense que j'aurai terminé euh, toutes les pièces du haut et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, donc je ne sais pas quand, hein, ça va prendre du temps, pour le montage complet du stroke. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye